Moi j'ai une expérience à la fois euh, bancaire en France, en Europe, et depuis quelques années en Afrique où les contextes sont euh, évidemment extrêmement différents. Euh, mais de façon générale je dirais qu'il faut tenir compte euh, de la culture de chacun euh, des territoires et de l'historique et de niveau de maturité euh, de chacun des territoires auxquels on parle. Euh, et L'enjeu c'est que l'ensemble des canaux soient effectivement extrêmement complémentaires pour que la réponse au client soit la plus fluide possible. Il vient chercher au travers des canaux numériques quelque chose de rapide, fluide, facile à consommer, facile à utiliser et il vient euh, euh, auprès du conseiller en agence euh, chercher un haut niveau d'expertise, euh, un moment rassurant euh, avec une personne qui tient compte de son niveau émotionnel, du moment de vie dans lequel il se situe, euh, et il est extrêmement exigeant sur justement l'attention que va être portée à, à ce moment précis de sa vie. Euh, donc construire euh, une relation bancaire, c'est tenir compte du fait que euh, dans un territoire, euh, les personnes viennent euh, beaucoup ou peu dans les agences, donc comment on va les chercher lorsqu'ils viennent peu sur des moments précis et les, les appeler sur des, des opportunités de contact extrêmement fines. Euh, lorsqu'ils viennent beaucoup, c'est savoir traiter l'opération transactionnelle rapidement pour pouvoir dégager du temps pour un moment de conseil. Et puis euh, sur les canaux digitaux, web ou mobile, être capable de leur proposer un parcours client construit avec eux, euh, le plus fluide et le plus euh, adapté au fur et à mesure des exigences, euh, de façon à être en phase avec le marché. Ils attendent de la rapidité euh, sur les canaux digitaux, ils attendent de l'attention et de l'expertise en agence, quel que soit le territoire dans lequel ils se situent, euh, et il faut tenir compte de tout ça. Donc pour moi, le facteur, euh, le, la, la banque, c'est de l'informatique et des hommes. Et là, on est sur un couple parfait et qu'il faut euh, savoir marier en permanence en, tenu, en tenant compte euh, des apports de chacun. Expertise, rapidité et euh, haut niveau euh, de service. Merci.